Le tourisme en Espagne est souvent associé au bronzage, à la nage, dans la mer et au repos. Au sud-est de Murcie, le projet VIRERE propose une toute nouvelle expérience touristique. Le centre associe le tourisme rural et l'éducation environnementale. Depuis 2015, le projet propose des hébergements pour les familles et les groupes, mais aussi des visites guidées gratuites thématiques Notamment sur les thèmes de la permaculture, des énergies renouvelables, de la construction écologique, de la culture des terres arides et des fours fonctionnant à l'énergie solaire. Leur marque de fabrique, chaque détail est synonyme de durabilité et sert de modèle pour que les visiteurs puissent mettre en œuvre à leur tour les idées de Vireret. L'installation a été construite en matériaux naturels et recyclés, ayant un faible impact environnemental. Des légumes et fruits bio et des plantes aromatiques de la région sont cultivés dans les jardins bio et les bosquets environnants. Il y a une installation pour collecter les eaux pluviales et un système de purification d'eau à base de plantes. Grâce à différentes techniques, des énergies renouvelables sont générées sur leur propre terre. Depuis 2015, le modèle d'entreprise mixte grandit. Cependant, encore 90% des visiteurs sont espagnols. Afin d'attirer plus de clients étrangers, de nouvelles activités sont proposées. Comme la dégustation de vins locaux, une plantation de truffes et une station de recharge pour les véhicules électriques. Virere propose également des cours externes et a rejoint différents réseaux. Une autre idée serait d'appliquer ce modèle d'entreprise dans une zone accueillant des réfugiés. Afin d'être pérenne, les projets uniques comme Virere doivent être innovants, diversifiés et conçus de manière globale. Associés à une structure de prix appropriée, ces offres de niche très prisées peuvent créer un modèle d'entreprise à succès. Africa <laughs>